Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Aujourd'hui, j'aimerais faire une revue des marchés, surtout euh, peut-être euh, revisiter euh, quelque peu 2019, comment ça s'est passé. Et on entre dans deux, en 2020 très très bientôt. Et euh, ce qu'on a su de la part de la Fed, euh, c'est que euh, la crise des repos, des euh, et, et prêts entre banques, qui avait débuté en septembre, où le euh, taux d'intérêt a... Euh, exploser littéralement, ben, on veut solutionner ça en injectant encore plus de capitaux. Et euh, Parole et la Fed euh, on dit qu'ils injecteraient, je crois, de mémoire, euh, ces 500 euh, euh, milliards euh, d'ici le 14 janvier. C'est une folie, c'est une folie aussi. Si euh, un individu euh, euh, serait, serait surendetté et... Euh, que quelqu'un voudrait lui reprêter de l'argent, il se garantirait de quelque chose pour faire en sorte que la personne puisse pas faire défaut. Eh bien, les États-Unis, les autres ont la planche à billets, donc c'est eux autres qui peuvent prêter, se prêter, acheter des bons du trésor comme ils veulent. Donc, il y a nos limites, il n'y a pas de limites et c'est ce qu'on vit en ce moment. C'est vraiment une folie, une folie, une exubérance irrationnelle, comme disait Robert Schiller plusieurs années, euh, mais c'est ce qu'on vit vraiment vraiment et euh, ce que ça se résulte c'est par euh, euh, les marchés qui battent de nouveaux sommets. Et encore euh, la semaine dernière, on a encore battu des nouveaux sommets sur le Standard and Poor, euh, Nasdaq. Euh, euh, pas les indices américains, euh, excusez, pas les indices européens, mais par contre euh, américains, c'est on bat des sommets, des sommets euh, incroyables, des sommets qui euh, euh, qui sont nouveaux, nouveaux, nouveaux, nouveaux, qu'on n'avait jamais connu euh, euh, la bourse américaine si haute et on continue, à, ça continue à, ça poursuit encore euh, des montées et euh, la raison est fort simple, euh, c'est euh, même pas le taux d'intérêt qui a été baissé la dernière fois ils l'ont pas baissé, là une semaine, euh, mais c'est vraiment dû au fait qu'on euh, injecte des capitaux et euh, c'est comme un cercle vicieux. Il va venir un jour où il va falloir paye, payer la facture. Quand je dis payer la facture, c'est payer la facture euh, euh, des dettes, parce que la planète a jamais été aussi endettée au niveau mondial, que ce soit les pays, que ce soit les individus. Euh, on parle de dette étudiante, de crédit. Tout fonctionne par le crédit, euh, par la, le crédit, euh, les cartes de crédit. Euh, tout fonctionne par... Euh, on achète à crédit, les gouvernements achètent à crédit, les munici municipalités sont aussi euh, à, à, dans le crédit, donc euh, tout le monde doit à tout le monde et on est dans un système qui euh, euh, est, -ce qu est soutenable euh, indéfiniment. Euh, c'est presque ce qu'on prétend aujourd'hui, que ce système de crédit-là va perdurer tant que les Américains vont injecter des capitaux. Et dans le fond, euh, l'argent c'est quoi? C'est... Anciennement, l'argent, la raison pourquoi on a mis des, des morceaux de papier, c'est vraiment parce qu'on avait une valeur euh, refuge euh, sous ça, c'était l'or. Et euh, la raison pour laquelle on a commencé à donner des morceaux de papier, c'est que les personnes... C'est normal un peu, ils trouvaient ça pas trop pratique de promener leurs pièces d'or ou le, leurs lingots d'or ou d'argent. Donc, ils euh, sont allés mettre ça à des personnes, euh, donner ça à des personnes euh, qui se disaient prêtes à garder ces lingots-là, ces pièces-là. C'est les banques, les premières banques. Et euh, on donnait un petit morceau de papier qui, qui valait. Euh, pas qui équivalait, euh, qui au porteur, on remettait la, le montant, la quantité d'or euh, euh, que le petit papier écrivait. Là. Donc, si on allait retourner pour aller chercher notre or, on avait l'équivalent de ce qu'on devait. Mais ce qui est arrivé avec le temps, donc les stocks d'or, les personnes n'allaient pas chercher leur, leur or euh, dans les banques. Donc, les banques se sont dit, ouais, ce qu'on va faire, euh, on va émettre des nouveaux papiers, des nouveaux bons de... Euh, représentant le, le lingot, les pièces d'or, et puis euh, ils ont compris que dans le fond, les personnes n'allaient pas chercher leur or qui était supposé d'être stocké, donc euh, le, ce qui est écrit sur le papier devait refléter la réalité de, de la quantité d'or qu'il y avait, mais ils ont dit, bon, on va en émettre un petit peu plus, de toute façon, le monde ne vient pas, puis ils ne viendront jamais tout en même temps, donc euh, le système, euh, vraiment le système de la monnaie est parti à partir, euh, de cette manière-là, euh, là je simplifie un peu, là, mais c'est pas mal ce qui est arrivé. Et euh, jusque dans les années, euh, euh, bon on va dire dans les années 1900, il y a eu une grosse crise en 1913, je crois, c'est là que la Fed a été, euh, a, été euh, a démarré, qui est une entreprise privée en partant. C'est pas euh, la Fed euh, est indépendante du gouvernement dans le sens que c'est une entreprise privée qui contrôle la planète. Euh, donc, euh, c'est là qu'elle a fait de commencer à... à... Oui, était euh, quand même étalonnée à l'or euh, dans ces temps-là. Et en 1945, après la Première Guerre mondiale, vu que les Américains avaient euh, ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or, donc même aujourd'hui, ils sont les plus gros détenteurs d'or euh, sur la planète, euh, ce qu'ils ont fait, tout simplement, euh, ils ont pris le pouvoir de la planète, du monde. On, on se dit, est-ce que la mondialisation... Euh, euh, a débuté dans les années 2000, du tout. D'un, la mondialisation a presque toujours existé, euh, les échanges entre la planète, euh, que ce soit la soie dans le passé, que ce soit les épices... Euh, il y a toujours eu un, une soif de mondialisation de où se fait des échanges commerciaux avec euh, d'autres pays euh, peu importe si on traverse une mer euh, d'avoir toujours la possibilité de faire ces, des échanges commerciaux et c'est ça qui fait en sorte que euh, le monde euh, a été euh, exploré euh, Christophe Colomb Jean Cartier Vasco euh, de Gama des euh, grands explorateurs sont allés uniquement dans un but commercial faut bien le comprendre. Euh, les explorations de la planète se sont faites dans un but commercial pour essayer d'étendre des contrées où on pouvait euh, trouver soit de l'or, euh, des, des métaux précieux, euh, d'autres métaux précieux, des diamants, peu importe, euh, des métaux comme le cuivre aussi. Euh, donc, c'est à partir de euh, d'une soif de, com de faire du commerce euh, qu'on a connu ces grandes explorations là. Mais aujourd'hui, on en est de, depuis 1944, euh, les accords de Bretton Woods, ben là, on, a, on se trouve avoir eu encore euh, le dollar américain qui est devenu la devise euh, de réserve mondiale. Les autres devises sont, euh, sont comparées tout le temps au dollar américain, mais le dollar américain avait quand même une, une, une fondation qui était 35 dollars euh, américains pour un once d'or. Et à partir des années 1970, euh, je rappelle des choses que j'ai déjà dit dans mes vidéos, 1970, c'est Nixon qui, à cause de la guerre du Vietnam, euh, décide de séparer la, la, la, le, le billet, le, le billet de le dollar, euh, à l'or. Donc, euh, ce qui est arrivé, à partir de ce temps-là, euh, l'or a commencé à, à, à, à pu être attaché au, au dollar et euh, l'or a pris euh, du galon, euh, est parti de 35 dollars dans... 71 et s'est rendu à 800, 840 en 80. Ensuite, on a eu une longue période jusqu'en 2000 et 2000, on a eu un, un nouveau départ de l'or. L'or était parti de 800 quelques, 40, elle retombait à 250 et elle a monté à 1900 en 2011. Donc, euh, c'était rien qu'un petit récapitulatif pour vous parler du dollar, dollar américain surtout, et euh, aujourd'hui, on en est à un dollar qui, euh, euh, qui est un bout de papier, qui dans le fond, euh, équivaut à la confiance qu'on y met dedans, et euh, ce qui est tragique, c'est qu'on est en train d'en imprimer d'une manière, puis quand on dit imprimer, c'est pas simplement la planche à billets euh, imprimée euh, physiquement, alors un, un morceau de papier qui vaut 1, 5, 100 dollars américains, c'est qu'on est en train euh, de créer artificiellement, hein, par le numérique, euh, des chiffres qui équivalent des dollars, mais dans le fond, euh, c'est tout simplement des informations qu'on stocke et on décrète que c'est en dollars. On n'imprime pas si on a besoin de... De 100 millions de dollars. Le gouvernement américain prime pas 100 millions de dollars. Euh, tout ce qui fait, c'est qu'il, c'est des, des, des, des, crédits, des débits. Euh, il achète des bons du Trésor de manière électronique et euh, c'est vendu euh, au, au, ben, au public, aux grandes institutions. Donc, euh, on est dans un monde de fou. Euh, au niveau euh, de la monnaie, on est vraiment dans un monde de fou. Et et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, surtout, c'est euh, la fameuse guerre économique qui une distraction. C'est vraiment une distraction. La réalité, euh, c'est que la guerre économique... Euh, c'est pour elle qui fait en sorte que la bourse monte et descend et on veut euh, complètement détourner l'attention de euh, du public puis l'attention aussi des médias vers cette euh, fameuse euh, guerre économique qui est oui qui est réelle qui est réelle mais euh, de ce temps-ci on veut vraiment détourner l'attention des médias et du public vers la guerre économique pour qu'on oublie la réalité de ce qui se passe au niveau de la crise des euh, « repos qu'on appelle, euh, qui est euh, vraiment une situation catastrophique parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va injecter euh, 500 milliards de dollars d'ici euh, euh, le 14 janvier pour faire en sorte que les taux d'intérêt euh, puissent se maintenir assez bas. Euh, ça, c'est des preneurs bancaires euh, quotidiennes, ça se fait de nuit. Euh, donc, euh, la situation est très, très euh, préoccupante et alarmiste la Fed panique en ce moment, à voir ce qui pourrait arriver, et euh, si on regarde la situation, euh, même si les bourses montent, c'est évident que ça va encore monter, euh, euh, on est dans le rallye de Santa Claus, peu importe ce qui arrive, même si les ventes n'ont pas été bonnes, c'est pas grave, ça va monter pareil, on injecte tellement d'argent dans le système de QE4, euh, et on dit qu'on ne doit pas l'appeler ça, mais non. On va mettre les mots tels qu'ils sont. C'est le, le, la qualité additive easing où on continue à injecter euh, de la même chose qu'on a fait en 2015 euh, ou les, les, les années précédentes, 2011-2012. On injecte de l'argent dans le système pour maintenir artificiellement des marchés euh, pour faire en sorte que tout paraisse bien à l'extérieur, mais euh, l'intérieur est vraiment euh, pourri et un jour, euh, c'est sûr que ça va se corriger. Euh, je sais pas quand, euh, j'ose même pas parler de de date ou de, de mois ou ce qu'on entend sur Internet. Euh, la crise arrive, la crise arrive, on sait pas quand. Mais ça peut être même nous, encore une année, deux années, peu importe. Par contre, vous parlez de l'art, l'art, la raison pour laquelle Ray Dalio, Paul Tudor, plusieurs autres... Euh, Jeff Gummlack aussi euh, parle, euh, euh, sont dans l'or et préconisent d'acheter de l'or parce que les banques centrales le font. Euh, la raison est très, très simple, c'est que le dollar américain, on va voir ça tout à l'heure, commence à perdre beaucoup, beaucoup de force, qui est quand même à, à la hausse depuis euh, un an et demi, deux ans. Euh, là, commence à perdre vraiment, vraiment de la force. C'est comprenable parce que, dans le fond, on, tant, si on imprime, imprime, imprime des billets, on a beaucoup faire confiance à, à la devise américaine au niveau mondial, mais si on imprime, imprime euh, sans cesse, euh, il vient un temps que la devise euh, vaut pur, plus rien. C'est la même chose qui s'est produite à la République de Weimar, rien euh, qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où l'Allemagne la, a coulé euh, littéralement à cause des dettes de guerre euh, que l'Europe, le reste de l'Europe euh, avait imposé à l'Allemagne. Mais l'Allemagne a imprimé, imprimé, imprimé et a connu une très, très forte euh, inflation euh, due au fait que la, la devise euh, valait euh, pratiquement rien. Il y a plusieurs aux autres pays, des plus petits pays, qui ont connu la même chose euh, dans l'histoire euh, de, de l'homme au XXe siècle, surtout, mais euh, l'Allemagne a connu ça et est ce que... Les États-Unis pourraient connaître euh, peut-être à un certain moment donné, euh, c'est peut-être ça, une inflation euh, euh, explosive qui ferait en sorte que la devise perdrait beaucoup, beaucoup de valeur. Mais on maintient tout le système automatiquement et euh, comme quelqu'un disait dernièrement… Euh, jamais se montrer plus fort que la Fed parce que la Fed c'est elle qui décide des règles c'est pas nous nous on est des observateurs tout simplement la Fed décide les règles et euh, on doit regarder ça euh, de manière euh, froide euh. donc on va commencer à regarder euh, ce que le bon examiner un peu euh, quelques sites que j'ai vu euh, ce matin j'ai un peu poigné de quoi je regarde la, la presse la presse euh, au Canada, tout simplement, presse. Et euh, on a la nouvelle, on dit que la planète économique, le monde, croule sous les dettes. Et on explique un peu euh, les dettes, les dettes des pays, les dettes personnelles. Et euh, c'est quand même une nouvelle pour ceux qui euh, fouillent un peu plus. Euh, c'est quand même là, un an, deux ans, il y a un an, deux ans, déjà, on savait que les dettes ont. Et la dette était très, très, très très forte au niveau de tous les gouvernements. Et là, c'est que, dans les traditionnel, traditionnels, on commence à parler de ces réalités-là. Euh, donc, euh, on parle de, ici de l'évolution de la dette totale depuis 20 ans, en milliers de dollars américains. Euh, on sait très, très bien où, où, que les Américains sont hyper endettés. Euh, la, on regarde, le. je pense c'est le Japon, ben, pas je pense, c'est le Japon qui est euh, comparé à son produit intérieur, intérieur brut, c'est le Japon qui est le plus euh, endetté, euh, ici on a les chiffres justement, le Japon 237% de leur produit intérieur brut de dette, la Grèce 181, c'est pas surprenant, Liban 148, Italie 132, Portugal 130, et euh, sur mon site justement j'ai mis le lien vers un site... Euh, qui parle de données économiques, où on voit euh, très, très bien. Les États-Unis, c'est 106 de mémoire. Euh, Canada, on n'est pas tout à fait à, encore à 100 Donc, euh, pour vous dire que la dette euh, des pays euh, est exorbitante, et non seulement la dette des pays, mais la dette euh, des individus aussi, euh, les individus au niveau euh, des prêts étudiants, au niveau de, des cartes de crédit, au niveau de, de l'automobile aussi beaucoup beaucoup de de, de dettes euh, au niveau d'automobile on a des voitures de 50 60 70 000 dollars sur euh, 7 8 ans. Hein. donc euh, la la euh, le, le, le capital corrombe capital C'est pas réellement un capital parce que un, un, investir dans une voiture, c'est dans un auto, c'est vraiment pas rentable. C'est une perte, euh, je pense que c'est ça dépend de la qualité de l'auto. Les, les voitures de luxe euh, sont celles qui perdent le plus lorsqu'elles sortent du garage. Donc, euh, déjà, euh, au bout de cinq ans, notre voiture vaut voit à peu près moi, bah, même moins que la moitié de sa valeur. Et vu qu'on accorde des prêts de plus en plus longs, ben on. On paye pour une valeur qu'on n'a plus. Donc, euh, c'est la dette automobile, c'est comme ça que ça fonctionne. On, on emprunte maintenant, je pense, c'est pour 8 ans. Donc, euh, au bout de 6, 7 ans, euh, de 5, ben, 5 ans même déjà, on est déficitaire, on paye pour rien, dans le fond. Et euh, si on veut changer d'auto, ah, pas de problème, on vous remet un, un ouais. 2, 300 par mois et on continue de balle. Donc, c'est une dette qui ressemble beaucoup, beaucoup à au subprime qu'on a connu euh, en 2008, euh, mais au niveau de l'automobile. Donc, on est dans une situation vraiment euh, euh, catastrophique. Euh, au niveau de, du, du repos dans Zero Range, on parle de ça ce matin, parce que c'est ce matin que ça commençait, là, ben recommençait. Euh, ça commençait pas, on continue, euh, ou c'est bien dire, à, à injecter des milliards de dollars pour faire en sorte... Euh, que le taux euh, overnight, ici on voit le petit graphique qui nous montre ça, euh, puisse euh, se maintenir, à, euh, je pense, que je mis comme ça. Oui, euh, que puisse maintenir euh, à un niveau acceptable. Euh, on est 16, déjà cette nuit, on avait des problèmes. Donc euh, les taux, vous euh, ça, ça, ça, ça, ça se résume tout simplement à, à dire que les banques ne se font plus confiance. C'est ça, les banques ne se prêtent plus entre elles. Donc, la Fed est obligée de pallier à ce manque de, de capitaux de la part des banques. Si une banque veut avoir des sous euh, pour, euh, dans leur opération courante, elles sont obligées d'aller voir la Fed cogner à la porte et euh, la Fed le euh, passe allégrément de l'argent, ben, injecte de l'argent dans la banque euh, euh, privée. Donc, euh, c'est de même qu'on fonctionne en ce moment. Et c'est loin d'être terminé. 500 milliards d'ici le 14 janvier. Ici, euh, j'ai regard... pris j'ai pris surtout simplement sur euh, Real Investment Advice, euh, c'est euh, les dettes euh, publiques euh, euh, <coughs> en fonction du, de la croissance domestique. Euh, donc, euh, on voit très très bien que on a une montée euh, vraiment depuis 2008. Là avec euh, sous George Bush, Barack Obama, on continue, euh, euh, la dette, euh, la dette totale, dette publique continue à monter, à monter, à monter sans arrêt, jusqu'où est-ce que ça va aller. Euh, c'est ça, le graphique est ici devant vous, vous pouvez le constater, on est rendu à 22 000 milliards. Euh, euh, ici, c'est un euh, petit graphique que j'ai pris qui vous montre euh, la... C'est intéressant. Euh, les recettes, euh, visite, euh, euh, comparées au produit intérieur brut. Donc, euh, le produit intérieur brut est ici. Et les recettes fiscales euh, que les gouvernements américains vont prélever euh, de la part des entreprises, des citoyens, tout ça. Vous voyez, euh, notre cro la, la, la, le produit intérieur brut, euh, même, est à la baisse depuis 79, 1983, 90 Mais les recettes fiscales, elles, elles baissent encore plus. donc même si on injecte des capitaux dans le système, c'est un marché qui est maintenu artificiellement. Il n'y a rien de solide là-dessus. Et encore ici, c'est la même chose, euh, le produit intérieur brut, et la croissance des dépenses des gouvernements. Euh, on sait qu'en 2008, euh, c'était comme vraiment injecter de l'argent dans le système. Ça avait baissé en 2011. 20 Mais là, on continue à monter. Donc, euh, les dépenses gouvernementales continuent à croître, à croître d'une manière euh, vraiment, vraiment euh, exponentielle. Euh, ici, c'est euh, ce qu'on voit sur ce graphique. La dette publique continue à monter, monter, monter. Et le euh, produit intérieur brut qui... Euh, euh, s'en va tranquillement sur une tendance baissière. Ça, c'est un graphique très très long terme. Donc, euh, qui s'en va euh, tranquillement sur une tendance baissière. Il ne faut pas oublier que Trump avait promis de baisser les impôts euh, des entreprises. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc, euh, avec, euh, passé de 35 à 22 euh, Donc, euh, avec ces mesures, oui, ça donne un très très beau boom à la bourse. Euh, mais euh, dans la réalité, ça n'a pas donné de, de boom au niveau de la croissance des entreprises. Les entreprises vont quand même bien aux États-Unis, mais euh, au niveau de leur euh, croissance, euh, euh, on ne le constate pas. On voit vraiment une stagnation des revenus. Même euh, là, on est en train de voir une décroissance. Donc, euh, le boost qui a été donné dans l'économie, euh, oui, c'est fait de voir, mais d'une manière assez euh, euh, spontanée. Et là maintenant, euh, on, on commence à constater une décroissance là, au niveau de l'économie américaine même si les indices continuent à battre des nouveaux records parce que au, au niveau des nouveaux records des indices c'est pas compliqué c'est que même les entreprises investissent euh, plus nécessairement dans leur euh, machinerie dans leur euh, euh, technologie pour euh, faire en sorte qu'ils vont Produire plus d'une manière plus sainement. Il y a même il y a des endroits où on a des surplus d'inventaire. Euh, mais ça consomme, ça consomme. C'est le crédit qui tient ça. Il y a beaucoup, beaucoup de consommation aux États-Unis à cause du crédit. Mais euh, on est dans un changement de paradigme quand même qui pourrait euh, précipiter euh, l'économie euh, euh, peut-être... Euh, on peut attendre un peu, parce que dans le fond, euh, je pense que 2020, on, on, on dit toutes sortes de choses, euh, mais la réalité, ça, ça va nous rejoindre quand on va être encore euh, dans un temps où ce que presque tout le monde va être euh, euh, reparti sur la bourse, et là, pouf, c'est dans des temps comme ça que souvent la bourse crache, lorsqu'on perd de vue euh, le danger, et euh, ça arrive, et euh, c'est là que le désastre euh, arrive. Euh, rapidement, on va close. On va regarder euh, le marché du main. Euh, ce matin, euh, on va regarder. 24. Euh, on ouvre dans quelques. dans quelques minutes. Euh, euh, les futurs euh, ben, au niveau de Standard Poor's, euh, on est à la hausse. C'est un peu normal, on injecte tellement de capitaux, donc. Euh, c'est la même chose au niveau du euh, Dow Jones, nasdaq euh, L'or est en hausse de 2$. Et euh, j'aimerais regarder le plan peut-être plus... Euh, euh, on peut le regarder euh, sur les indices. Euh, on va regarder le, le plan à plus long terme. Là, on est sur un graphique hebdomadaire. Euh, ça, c'est l'or. Euh, ici, j'ai mis euh, stochastique RSI. Peut-être pour vous montrer les variations... Euh, on a connu ici une hausse, une hausse qui se trouve être le, le, le, le, la dernière épaule renversée là, euh, de l'or. On, on est encore en consolidation, on ne peut pas dire qu'on est remonté, mais on a quand même un oscillateur ici qui nous indique qu'on qu pourrait retourner à la hausse euh, au niveau de l'or, et c'est très très probable. Et encore plus, ce que je pourrais vous montrer, euh, c'est... Euh, euh, les, euh, les minières les minières d'or et d'argent ça, ça se trouve être euh, le, le Philadelphie et Gold uh, Silver euh, donc existent euh, très très suivi pour savoir où, où ce que les minières s'en vont et on voit ici que le, le, la montée qu'on a eue depuis euh, mai 2019 bonne montée on a une correction et là on se trouve à retourner euh, en montée donc, on voit très, très bien que l'oscillateur s'en va vers la hausse. Euh, ici, on semble avoir cassé la résistance qui perdurait depuis euh, un mois d'août, après notre montée. Donc, euh, au niveau euh, des, euh, des indications qui nous confirmeraient qu'on va avoir un autre jambe haussière de l'or, on est probablement en train de le vivre. C'est la même chose sur GDX-J, GDXJ. gdx euh, regardez ici l'oscillateur qui s'en va vers la hausse donc ça serait très très probable qu'on puisse connaître une nouvelle montée de l'or euh, très bientôt euh, au niveau de l'argent je, je regarde euh, First Maj Majestic Silver, c'est la même chose tout se confirme, ça c'est sur un graphique euh, hebdomadaire par contre euh, au niveau du dollar américain j'ai fait ici une longue tendance on a connu un signe de faiblesse ici, le sommet n'était pas plus haut, mais depuis la montée qui est là depuis mars 2018 dans ces coins là, on a une montée lente du dollar américain, mais ici on a vraiment une cassure euh, j'ai tracé la ligne de tendance et surtout, comme je vous montre ici, le sciateur. Le qui a été euh, en montée, euh, mais là maintenant, euh, connaît une descente. Et donc, ça regarde pas très très bien pour le dollar américain. Et comme vous savez, si le dollar américain baisse, l'or euh, va monter. Donc, euh, c'est pour ça que je regarde ça et je me dis probablement qu'on va connaître très bientôt encore une nouvelle poussée de l'or. Ça pourrait se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, au niveau des indices, euh, oui. Euh, je vais aller dans l'économie avant que la bourse ouvre, parce qu'on se trouve, euh, il est 9h28, on est à la veille de Peut-être vous euh, parler de, rapidement euh, des taux d'intérêt. Euh, on va aller changer ça. Comme les taux d'intérêt, je vous avais dit, euh, la, la Fed... Euh, et, et dans une optique de baisse de taux d'intérêt euh, on avait eu une montée ici depuis 2015 mais là on, est, on a changé de direction et si vous vous souvenez bien dans une de mes vidéos que j'avais faite euh, il y a une couple de semaines euh, je vous avais bien dit qu'on était encore ici et dû au fait qu'on avait euh, le, les taux d'intérêt euh, euh, deux ans et même le 10 ans euh, moi on était à la baisse, donc euh, je vous avais dit probablement que le, le taux, j'essaie de trouver euh, ce que je vous avais montré comme graphe, euh, mais en, dans le fond, ça se résume à une chose, c'est que le taux d'intérêt... Euh, Ici, fait le taux d'intérêt, euh, euh, c'était prémonitoire pré en voyant l'autre graphique que le taux d'intérêt irait dans la même direction. Et là, sur le long terme, on s'en va avec des taux d'intérêt à la baisse. Euh, certains disent qu'on va aller dans des taux d'intérêt négatifs aux États-Unis. Ça me surprendrait, mais vraiment, on suit le schéma qui avait été comme euh, vu d'avance par les taux d'intérêt euh, euh, plus euh, plus deux ans à peu près, là. donc on voyait très très bien que le taux d'intérêt s'en allait à la baisse et la Fed va continuer à baisser ses taux d'intérêt au fur et à mesure que l'économie va se dégrader. Mais pour l'instant, pour terminer, on va aller voir les indices, on vient d'ouvrir, c'est vraiment pas le cas, on se trouve vraiment à être encore dans euh, des sommets on va aller mettre ça au chandelle, chandelier. On se trouve encore à être dans des sommets et rien ne nous indique pour l'instant que la tendance euh, va changer. C'est le Standard Poor euh, long terme, euh, graphique euh, hebdomadaire. Donc euh, pour l'instant, comme ici ce qu'on a connu en 2017 euh, dans ces coins-là, on avait eu une longue longue montée, une euphorie, une cassure, on est retombé comme ça. On voit ici l'oscillateur que je vous ai placé pour que vous puissiez le constater. Un autre monté ici. Un autre monté. Et là, on a connu euh, du zigzagage. On a cassé une résistance ici à 3027. Donc, euh, le marché ne nous indique vraiment pas qu'il va changer de direction euh, dans les prochaines semaines. Tout peut arriver. C'est n'est pas nous qui décidons, mais Vraiment, tout peut arriver, mais pour l'instant, ça va continuer à monter parce que l'argent a ouvert la planche à billets. L'argent est gratuit, donc euh, on continue et on ne se préoccupe de rien jusqu'au jour où euh, plusieurs vont être entrés et euh, ça va changer de direction. Donc, euh, on se revoit bientôt pour euh, de nouvelles vidéos.